Quatre défis se présentent face à vous dans le cadre d'une gestion efficace des emplois et des parcours professionnels. Premier défi, appréhender votre environnement afin de pouvoir définir l'évolution des compétences attendues dans le cadre de la transformation des métiers. Deuxième défi, pouvoir réaliser un diagnostic fin entre les compétences actuelles et les compétences attendues. Troisième défi, proposer des parcours de formation qui permettent à vos collaborateurs de pouvoir acquérir les nouvelles compétences, les nouveaux gestes métiers attendus dans le cadre d'une démarche upskilling ou pouvoir proposer des parcours de formation qui vont permettre à vos collaborateurs d'apprendre de nouveaux gestes métiers dans le cadre d'un nouveau futur métier, dans le cadre d'une démarche reskilling. Quatrième défi, pouvoir évaluer, suivre et donc pérenniser l'efficacité des parcours de formation proposés. La réorientation des compétences est l'un des défis majeurs du XXIe siècle pour lutter contre leur obsolescence de plus en plus programmée.